Alors comme ça, on veut apprendre à bricoler. Vous êtes tombé sur le bon gobelin. Je suis le meilleur bricoleur de tout le Nexus. Je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir et vous verrez qu'avec moi, c'est pas la même camelotte qu'avec les nains et les gnomes. <rire> allez au travail Le temps, c'est de l'argent. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, on est venu pour bricoler du coup, merci évidemment à pierre Garrick qui a fait l'intro incroyable, comme pour celle de Muradin, le doubleur de Gazleu, hein, évidemment, je mettrai les liens dans la description. En tout cas, on est parti pour Gazleu, suite au reward, Gazleu a changé drastiquement au niveau de son comportement de jeu mais en fait on a gardé l'essence de l'ancien Gazlau mais en lui donnant des vraies compétences et aujourd'hui et eh bien avant le laser et le E c'était pas très très utile, on a fluidifié le gameplay c'est devenu quelque chose de vraiment sympa et fun à jouer avec plein de possibilités de build donc on va peut-être que le kit sera un petit peu long, on verra. En tout cas on va commencer par la particularité évidemment de Gazlau, c'est tout simplement de mettre des tourelles, c'est sa, sa grande faculté, il pose des tourelles. Les tourelles qui font très très peu de dégâts, hein, mine de rien c'est 40 points de dégâts, bon après je vais, les valeurs, je vais mettre les valeurs 20, ce sera plus simple, on met les valeurs 20, euh, du coup 79 points de dégâts au niveau 20 c'est pas énorme, hein, c'est vraiment faible, mais le truc c'est que euh, ce qui est bien par contre c'est que ça met tout simplement, et eh bien plein de tourelles par contre là il en met beaucoup plus qu'avant et surtout maintenant Gazle n'a pas de mana il n'a plus de mana, à la place il utilise des morceaux en fait de ferraille donc vous voyez on récupère aussi des morceaux de ferraille sur les tourelles et en fait pas de mana donc forcément des tourelles nerfs alors le truc c'est que vous récoltez du coup des débris toutes les 4 secondes et il y a des talents qui donneront bien sûr la possibilité de récupérer des débris plus facilement donc les tourelles c'est le seul truc qui coûte l'énergie en dessous c'est les tourelles qui coûtent des débris, 4 débris par tourelle mais vous pouvez toujours appuyer sur D pour détruire les tourelles et récupérer une partie des débris euh, utilisés à côté de ça donc sachant que vous pouvez utiliser le tir donc l'activable pour diriger tout simplement manuellement les tourelles pour savoir voilà par exemple ça va tirer sur Arthas alors faut savoir que ça tire automatiquement sur les héros maintenant enfin sur le premier héros rencontré mais vous pouvez le réorienter derrière si vous avez changé de focus ou autre vous pouvez changer maintenant l'intérêt c'est surtout le Z et le E qui changent énormément et ça ça fait plaisir le Z n'est plus une canalisation où vous devez attendre 3 ans avant de pouvoir taper ce qui est bien avec le Z donc temps de recharge 8 secondes les, les temps de recharge ont été plus courts aussi et oui l'intérêt aussi j'ai oublié sur la tourelle c'est avant il y avait un temps de recharge entre chaque tourelle. Maintenant vous pouvez poser quasiment deux tourelles instantanément. Et ça c'est vraiment pas mal. De rien, on verra en robot gobelin, ça, ça fait le travail. Le Z, du coup, le Z, 8 secondes de temps de recharge. Et surtout maintenant, c'est un skill shot. Canalisation immobile mais qui dure très peu de temps. Et ce qui est intéressant, donc 0,65 secondes de canalisation, ça inflige 382 points de dégâts, donc valeur niveau 20 bien sûr, aux ennemis sur une ligne, rend un montant de points de vie équivalent à 25% des dégâts infligés. Cet effet est augmenté à 75% contre les héros adverses. Donc ça veut dire que vous pouvez vous soigner en PvE, par exemple, euh, bah je tape euh, les machins, hop, je vais soigner, vous avez vu le double 95. Et l'intérêt c'est que si mon laser fait plus mal, je me soigne encore plus, et surtout, eh bien, par exemple, alors on va prendre des dégâts, viens là mon petit. Euh, viens là mon petit. Et là si je mets un Z au milieu des héros Ah oui euh, les soins sont assez énormes euh, Nouvelle particularité avec le E également hein, Le stun sur place Alors attention si vous êtes joueur de gazleux et contre gazleux Le E avant indiquait euh, 4 ou 5 secondes Et ça descendait hein, C'était 3, 2, 1 ça va péter euh, Avant c'était vraiment des vraies secondes Maintenant c'est plus le cas Donc c'est très trompeur La charge d'explosion 12 secondes de temps de recharge Ça pose une bombe qui inflige 340 points de dégâts Niveau 20, donc les valeurs, les valeurs des sorts sont pas énormes pour des euh, pour des compétences de base. J'y reviendrai après, il y a des moyens de bien les booster. Euh, donc aux ennemis dans la zone ciblée au bout de 1,25 secondes. Donc ça met seulement 1,25 secondes à péter. Donc on a accéléré la vitesse à laquelle ça explose. Et on a accéléré la vitesse du projectile. Et vous voyez le 3-2-1, sauf que ça dure pas du Enfin ça peut être au bout de 1,25 secondes. Du coup pas 3 secondes. Donc le, le timer est, est tronqué. Un petit peu comme pour les gobelins. Il, ils affichent un truc mais en fait c'est pas le prix exact Donc les ennemis sont touchés Et étourdis donc stun pendant une seconde Avant le stun était très long Je crois que c'était 2 ou 2 C'était même peut-être plus que 2, c'était 2 deux ou 5 deux Quelque chose comme ça, c'était énorme Maintenant c'est pas le cas évidemment puisqu'on a facilité La pose du E Alors déjà moi je vous conseille de mettre le E en semi-smartcast hein, Vous faites raccourci blablabla Lancement rapide et vous le mettez au relâchement parce que euh, la charge d'explosion en skill shot sinon vous allez très souvent vous tromper et surtout la portée a été réduite donc vous pouvez pas la lancer de, de très très loin donc il faut penser à ça Alors, pour commencer les talents parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les talents concernant gazleux il y a pas mal de talents, quasiment tous les talents sont viables je ne pense pas là comme ça de tête à un talent poubelle donc dès le niveau 1 il va falloir s'orienter sur deux grands types de build avec gazleux vous avez en fonction de votre ult hein, principalement soit le build un peu plus auto attaque de gaz-le, soit le build un peu plus on va dire gravito combo en fait donc ça va dépendre de l'ultime hein, la gravito ou le robot gobelin en fait c'est un build un peu plus orienté sur le robot gobelin ou un build un peu plus orienté sur la gravito mais dès le niveau 1 il faut savoir ce que vous avez en tête par exemple l'auto attaque il euh, y a une game de démo qui arrive normalement euh, sur youtube que j'ai enregistré aujourd'hui je crois que je l'ai enregistré euh, le truc c'est que si vous jouez par exemple contre un Ticus, enfin par exemple j'avais une game c'était Ticus cassia Ticus cassia Très Compliqué de pouvoir jouer un build robot gobelin contre ces trucs là entre le blind et le fait que je vais me faire démonter à bout portant, bah c'est vrai qu'un build robot gobelin est plus difficile dans ce genre de cas donc Gravito est également excellent. Alors par exemple, si vous jouez un build Gravito, et eh bien vous allez euh, le fameux euh, le build de Niarch évidemment, de mes coéquipiers chez Dignitash, et eh bien on a tout simplement le 1 qui est sur le E, augmente la portée de charge d'explosion de 30%, donc ça vous permet de lancer de beaucoup plus loin le E et les dégâts de 20%. Donc 20% de dégâts sur le E, quelle que soit le, la cible Donc ça augmente aussi votre dépush. Toucher un héros adverse augmente la vitesse de déplacement de 20% pendant 3 secondes Donc ça offre un peu de mobilité aussi si on touche un héros Pour pouvoir, eh bien, je sais pas moi, s'escape Ou même euh, eh bien, aller au corps à corps Donc bot de fusée, mine de rien, est un excellent talent On a également le démolisseur Quand Gazleux utilise une capacité de base, sa prochaine attaque de base portée dans les 6 secondes inflige 45% de dégâts supplémentaires Ça mine de rien... Ça marche que ce soit en PVP ou en PVE aussi Donc si vous lancez, mettez une tourelle, votre prochaine auto-attaque fait plus un mal. mal Si vous, vous mettez un Z pareil, etc Donc le démolisseur est vraiment pas mal du tout Et ensuite on a le chasseur de gros gibier Démolisseur avec du robot gobelin hein, excellent bien sûr Chasseur de gros gibier lui est un peu plus hybride on va dire Puisque ça augmente le maximum de débris de 2 ce qui est important, c'est que vous avez 10 charges de débris à la base, hein, vous le voyez ici. En passant à 12, ça vous permet eh bien, tout simplement de poser 3 tourelles au lieu de 2. Donc ça, c'est vraiment très utile. Maintenant, en plus de ça, si vous faites des dégâts euh, avec les attaques de base aux héros adverses, mercenaires ou monstres, monstres, c'est, je rappelle, les, euh, tout ce qui est en fait entité de la carte. Par exemple, l'immortel de B.O.E., euh, les squelettes sur Sanctuaires des Infernaux, etc., etc. Eh bien... Ça vous permet de réduire le temps de recharge, de rationaliser, réutiliser, recycler. Donc en gros, le dé, ça vous permet d'avoir plus souvent votre dé d'actif, donc plus de débris en fait. Vous récupérez des débris tout simplement, ça veut dire ça. Donc, personnellement, le bot fusée, donc en gravito, c'est quasi obligatoire. Après, en robot gobelin, ça dépend. Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de push On va dire plus de wave et autres. Chasseur de gros gibis à ce moment-là est plutôt pas mal. Pour pouvoir, euh, on va dire, récupérer plus de débris en team fight, poser plus de tourelles. Ou le démolisseur pour plus de pvp plus de dégâts on va dire vraiment euh, instant après je dis ça mais d'un autre côté chasseur de gros gibier c'est plus pour faire les camps parce que en, en face de lane euh, c'est pas si ouf que ça donc le démolisseur personnellement je préfère pas fusée et démolisseur. Euh, niveau donc on va partir et sur le gravito au départ niveau 4 niveau 4 on a des très bons talents aussi aller on aller va commencer la par de protection de la sulfate. protection sulfate utilisation de la tourelle sulfate confère à gazole un bouclier qui absorbe jusqu'à 471 points de dégâts pour vous donner un exemple, hein, le Z fait 382, le E fait 340. Donc la tourelle donne un shield qui est plus gros que vos dégâts de compétence, ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc c'est un énorme shield et c'est par tourelle posée. Donc mine de rien, ça peut faire des chiffres assez fous, hein, en termes de. c'est un excellent talent 4, peut-être même qui sera nerf. A côté de ça, on a du coup les, les bobines hypertroniques, les héros touchés par le truc de laser ou la charge d'explosion subissent un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 2% de leur maximum de points de vie. Donc vous faites 2%, c'est souvent des talents 16, ça, hein, des dégâts en pourcentage PV, et eh bien 2%, donc c'est plutôt cool. Et à côté de ça, vous avez également une récupération de points de vie équivalent à 150% des dégâts infligés. Donc en gros, le Z par exemple fait déjà euh, de la sustain supplémentaire en cas de dégâts, bien avec les bobines hypertroniques. Ce qui est cool, c'est que vous avez double charge de. Enfin, une double sustain supplémentaire, et ça c'est vraiment pas mal. Donc sachant que ça marche sur le E et le Z, donc c'est plutôt cool. Ça, fait, ça veut dire que le e, même le E va vous sustain une partie, mais c'est surtout le Z qui va vraiment être un gros gros apport de soin. Enfin on a la trancheuse dimensionnelle, 40 secondes de temps de recharge, confère 35 points d'armure pendant 3 secondes à l'activation, ce qui réduit les dégâts de 35%, blablabla. Bla bla bla bla. euh, par tous les dégâts adverses et toutes les unités, proximité de 50%. Donc ça réduit les dégâts infligés par les héros de 50% en plus de vous donner de l'armure. Donc c'est un double buff tankiness qui est assez violent. Mais c'est vrai qu'en robot gobelin, on aurait tendance à soit protection sulfate, soit trancheuse. Par contre, en, en gravito, bien sûr, bobine, bobine hypertronique. Après, prendre. ça veut pas dire que vous jouez en gravito, vous avez pas le droit de jouer sulfate. C'est juste que c'est pré préférable de partir sur la bobine. Niveau 7. Niveau 7, alors là, il y a pas mal de talents intéressants. Et honnêtement, les trois sont viables. On a tout d'abord, en build gravito, la surcharge. Trucido laser peut cumuler jusqu'à deux charges. Et là, vous allez dire, bah, attends, mais Malga, le build laser, c'était vraiment naze avant. Oui, mais avec le reward, comme vous le voyez, le Z part assez vite. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses Et surtout en fait, gaze-le Vous marchez vachement sur des combos en gravito Donc, en fait Et même le fait d'avoir double Z Ça veut dire double sustain, ça veut dire plus de wave waveclear aussi Vous avez une vague de sbire qui arrive Mettez un Z au milieu de tout ça hein, mettez... Hop, bah ça vous permet d'avoir un deuxième Z Pour pouvoir waveclear plus vite Donc, plus de push, mais également plus de sustain Plus de dégâts en PVP Et on verra le principe, c'est que vous avez même le temps Avec un combo R-E De claquer deux Z Donc double Ça fait 4% des PV max aussi, faut pas l'oublier avec le niveau 4. Donc, surcharge, excellent. Honnêtement, avant que je le tais, je me disais surcharge, ouais, pff, sur le papier, est-ce qu'on a le temps et tout Oui, surcharge, c'est très très fort. Sinon, après, on a bien sûr le maître des explosions, trucide laser à charge d'explosion, donc le Z et le E la vitesse de déplacement touchée de 35%, des cibles de touchées de 35%, donc un slow sur le Z et le Les attaques de base des tourelles contre les ennemis ralentis de cette manière prolongent la durée du ralentissement de 0,25. Alors en fait le truc c'est qu'on pourrait se dire Moi au départ je me suis dit ça c'est fort Ça c'est très très fort Le Z qui slow c'est vraiment cool En fait le problème c'est que les tourelles maintenant font plus extrêmement de dégâts Donc les tourelles profitent moins des ralentissements Et c'est même pas les tourelles qui ralentissent C'est vos Z et votre E Si c'était la tourelle qui ralentissait ça pourrait être pas mal Mais c'est même pas le cas Sachant que si vous faites un combo Le mec il va prendre bump into stun Donc, Et ensuite vous aurez tout claqué donc, le slow vous aidera même pas à placer le combo en fait. Il faudrait mettre le slow avant. Donc, au final, mettre des explosions c'est pas mauvais. Hein. Qu'on soit clair, c'est pas mauvais. Même en, par exemple en robot gobelin, votre choix sera entre maître d'explosion et fusion gobelin. Fusion gobelin génère 3 débris pour chaque héros touché par le trucido laser. Donc, vais, le Z. Donc, en, en robot gobelin, vous devez hésiter entre maître d'explosion qui offre du contrôle ou la fusion Goblin. Personnellement en robot Goblin j'aime beaucoup mettre des explosions mais il faut être honnête fusion Goblin c'est excellent le problème c'est qu'il faut pouvoir aller chercher les débris et ça c'est un peu plus compliqué mais bien sûr génère des débris hein, pour avoir plus de tourelles, plus de tourelles avec le 4 plus de shield également donc en robot Goblin plus, ça vous permet d'être plus facilement encore corps à corps maintenant mettre des explosions c'est plus de contrôle donc en build en gravito et surcharge niveau 10 donc robot Goblin temps de recharge 40 secondes rend insensible, il n'y a plus la moussepeed, il hein, n'y a plus la Speed sur le robot gobelin C'est que une insensie, mais alors une insensie c'est 1,5 seconde d'insensie donc c'est pas dégueu Effet passif, les attaques de base sont boostées comme avant mais maintenant il y a une différence, avant c'était du burst, c'était vraiment les autos qui faisaient super mal Maintenant ça va mettre un dot, donc les attaques de base infligent 175 points de dégâts supplémentaires Donc c'est assez énorme, mais en 5 secondes, cet effet peut se cumuler jusqu'à 3 fois Donc ça ressemble un peu au niveau 7 de Murky, c'est à dire vous faites des autos qui mettent des dots alors c'est quand même un problème, parce que bah, tout ce qui est DOT, forcément c'est moins efficace que du dégât instantané puisque potentiellement les soigneurs peuvent remonter, comme c'est des dots euh, une stase un Bunker, un Ice Block, etc. Boum, plus de DOT, donc c'est quand même un nerf à ce niveau-là des dégâts du robot gobelin Mais par contre, bah, il a un kit qui fait qu'il peut auto-attaquer beaucoup plus facilement, donc ça, ça le rend très intéressant. Et la Gravito, d'ailleurs robot gobelin 40 secondes de temps de recharge, Gravito de bas, 60 secondes de temps de recharge par rapport à avant, c'est vraiment excellent et au bout de 1,5 seconde attire les ennemis au centre d'une zone et leur inflige 500 points de dégâts euh, 500 points de dégâts niveau 20 encore, encore. capacité de base inflige 30% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes après l'utilisation d'une gravito donc en gros si vous avez fait une gravito et il faut eh bien votre E et votre Z feront, et les tourelles feront 30% de dégâts supplémentaires et c'est là qu'on voit qu'en fait le gravi la gravito oriente le côté burst avant il fallait mettre un E et la gravito c'était plus le cas Maintenant c'est l'inverse au niveau du, au niveau du, du combo on va, voir, on va voir ça juste après Je vais mettre le temps de recharge Le principe maintenant ça va être... Bon après là il est quasiment mort ce con. On va laisser crever Je vais aller faire le combo du coup sur les mannequins Mais en gros maintenant le combo c'est ça Sachant que vous devez aller encore plus vite que moi C'est à dire faire ça R croire votre E, préparer le Z et remettre le Z derrière Et là vous avez le temps du coup de placer les deux Z et ça, bah mine de rien, vous voyez les dégâts totaux hein, sur, sur une équipe, ça fait extrêmement mal hein. Donc euh, l'intérêt ça va être justement de, de, faire, de faire cela. Maintenant, euh, faut pas oublier un truc, avant vous pouviez réduire le temps de recharge de vos ultimes ainsi que de vos compétences de base avec les débris. Les débris maintenant euh, ne réduisent pas le temps de recharge de vos compétences. Ça c'est le petit bémol sur le sur le Gazle. Mais bon, tous les sorts ont vu leur CD réduit de base. Niveau 13, niveau 13, parce qu'avant bah c'était grâce aux débris, mais si vous n'avez pas de débris, vous étiez dans, non, non, vous étiez dans la merde. Euh, on va parler, comme on continue sur le build Gravito, on va vous parler de condensateur surchargé. Pour chaque tourelle sulfate active, donc chaque tourelle active, la puissance de capacité de gaz augmente de 5%, jusqu'à un maximum de 15%. Donc en gros, 3 tourelles. Infliger des dégâts avec les attaques de base prolonge la durée des tourelles de 1,25 secondes. Alors, sur un build Gravito, honnêtement, il n'y a pas vraiment de talent bien. Bien sûr, celui-là est meilleur parce qu'il augmente forcément les dégâts du, du combo de 5% mais le problème c'est que sur un combo en fait si vous avez des tourelles qui sont posées avant tant mieux mais sinon vous n'avez pas sachant que vous n'avez pas en fait la possibilité vous n'avez pas la possibilité de mettre une tourelle dans votre combo en fait donc la tourelle vous la posez après donc en soi il faut pas se dire oui je vais essayer de poser les trois tourelles avant pour que mon build de gravito fasse mieux la, leur, la priorité c'est est-ce que les mecs sont regroupés bon bah va gravito E, Z, Z mais le truc c'est que les tourelles bien sûr bon, en fait faudra les poser dès que, dès que vous pouvez hein. et si ça augmente vos dégâts tant mieux sinon tant pis Il faut, la, le, le principal c'est que votre combo fonctionne le reste c'est du bonus mais bon du coup si vous avez des tourelles au sol bah forcément hein, le Z le font plus mal ça ça marche même s'il n'y a pas la gravito mais ce qui est l'idéal c'est ce soit sous la gravito bien sûr à côté de ça nous avons donc, les plans améliorés, les tourelles sulfate attaquent jusqu'à 2 ennemis supplémentaires, infligent 75% de leurs dégâts normaux. Et la portée de leurs attaques de base est augmentée de 50%. Donc, là, on a une fusion de 3 talents quasiment euh, de l'ancien gaz à savoir la portée d'auto-attaque, était, la portée des, des, des tourelles qui était niveau 16, le 7, si je ne dis pas de bêtises, qui tapait en zone. Et également une augmentation des dégâts de la tourelle. Alors ça pour le coup ça n'existait pas. Donc plan amélioré en robot gobelin par exemple c'est excellent. Et vous avez ensuite des attaques directes des tourelles sulfate contre les héros augmente la vitesse d'attaque de gaz le de 40%. Alors là on pourrait se dire ah ouais mais la vitesse d'attaque malgré sur un build robot gobelin c'est génial ça augmente la vitesse d'attaque donc il fait... Pff, pff, pff. Mais c'est pas des dégâts directs. Le problème c'est que c'est beaucoup de dégâts indirects. Alors oui le robot gobelin fait mal mais vous faites beaucoup de dégâts sur la durée. Donc une fois que c'est cumulé à 3, à 3 stacks, il bah n'y a pas de dégâts supplémentaires, c'est juste vous continuez de faire proc plus sur la durée le robot gobelin, mais c'est tout, il n'y aura pas une augmentation de dégâts. Donc au final, la vitesse d'attaque sur il vous en avez pas forcément besoin, il tape assez vite de base, hein, Gazleu, il a quand même une vitesse d'attaque qui est pas dégueulasse. Donc honnêtement, la vitesse d'attaque, je trouve qu'à bas et ça marchera, sinon c'est pas fou. Alors que les plans améliorés les tourelles, hein, augmentation de portée, on augmente un peu l'utilitaire de gaz bleu en plus de ces auto-attaques de robots gobelins. Niveau 16, Niveau 16, alors en gravito, vous avez quasiment pas le choix, c'est le réacteur ARC. Ça réduit le temps de recharge du E déjà, donc ça c'est cool, hein, ça vous permet de plus facilement mettre vos combos. Et surtout l'utilisation de la charge d'explosium crée 3 tourelles sulfate miniature qui durent 3 secondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Et ça eh bien, Ça fait que vous avez des mini tourelles qui vont proc. Sauf que les mini tourelles elles vont être boostées par la gravito au niveau des dégâts. Et en plus de ça, eh bien, si jamais vous avez le, la petite tourelle du condensateur surchargé, eh bien, ça augmente également les dégâts des petites tourelles, puisque c'est des dégâts de compétence. Après, les petites, les mini-tourelles qui pop, ne, ce sont des tourelles indépendantes. Elles ne profitent pas des talents, par exemple, les petites tourelles, on pourrait dire « Ah, mais du coup, ça fait proc le condensateur surchargé. » Non, non, non, non, ça ne compte pas comme une tourelle active. Ce sont des mini-tourelles, ce pas des tourelles normales. Donc tous les talents des, des tourelles ne fonctionnent pas sur les mini-tourelles. Et heureusement, ce serait complètement craqué, sinon. Donc... Par contre ça profite du 13 qui augmente les dégâts des mini tourelles Mais c'est tout, puisque les mini tourelles c'est la puissance de capacité Donc si vous avez posé des, toure enfin, si vous avez posé des tourelles avant, et eh bien ça augmente les dégâts des mini tourelles Puisque vous augmentez vos, vos puissances de capacité, j'espère que je vous ai pas perdu là dessus Mais ça ne profite pas des talents genre voilà, euh, plan amélioré euh, qui tire sur plusieurs trucs, non Donc c'est du bonus on va dire en termes de burst Et en plus la réduction du temps de recharge du E qui vous permet de plus de wave plus de pvp etc etc a côté de ça, on a euh, la surcadence, les attaques de base qui augmentent la vitesse de déplacement de gaz bleu de 15% pendant 2 secondes. Alors ça, pour le coup, c'est pas mal, parce que ça vous permet eh bien, euh, de plus facilement chasser les adversaires, ou même auto-attaque à repartir un peu derrière parce qu'il euh, faut se replacer. Infliger aux héros des dégâts avec les attaques de base leur fait subir un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 2,5% de leur PV max. Et ça, pour le coup, c'est direct, c'est instantané. Si vous mettez, euh, si vous mettez les auto-attaques directes, c'est pas sur la durée comme pour le robot gobelin Là c'est vraiment direct Donc la surcadence ça c'est pas mal Ça en robot gobelin c'est pas dégueu Après le trucido tourelle est vraiment sympathique Puisque à l'activation du trucido laser Toutes les tourelles lancent un laser qui inflige 285 points de dégâts Si jamais votre laser principal touche Je le montrerai après avec le build robot gobelin Si jamais la le la votre laser principal touche un héros Les tourelles Le laser des tourelles vont également vous soigner Par contre si vous touchez pas le héros principal enfin le héros avec votre laser principal donc le Z à ce moment là même si les tourelles touchent leur laser ça ne vous soignera pas peut-être qu'ils changeront ça plus tard mais pour le moment c'est pas le cas donc il faut bien se concentrer sur le Z je montrerai de toute façon avec le robot gobelin donc en robot gobelin vous avez soit trussie de tourelle soit sur cadence mais en build, en build gravito c'est vrai que le build gravito est assez monobuild à ce niveau là vous avez peut-être le 4 et le 7 non même pas le 4 vous avez potentiellement le 7 où ça peut changer mais sinon full combo comme ça et niveau 20 Évidemment, la gravito améliorée. Ça augmente le rayon de la gravito de 25%. Ses dégâts de 50%. Et chaque héros adverse attiré réduit son temps de recharge de 12 secondes. Donc ça vous permet. <rire> Déjà, c'est 60 secondes de base. Donc un seul mec, c'est 12 secondes en moins. Donc imaginez, ça, vous pla... ça peut vous permettre de gravito dans tous les sens. Et là, j'ai 8 secondes de temps de recharge. 8 secondes de temps de recharge sur la, sur la gravito. C'est assez énorme. Et là, pour rater un mec avec la gravito améliorée, c'est quand même. Il faut y aller. Hein. Il faut se lever tôt. C'est euh, très facile de toucher tout le monde Donc vous voyez le temps de recharge euh, Si vous touchez 4 mecs c'est absolument colossal Et ça peut vous permettre de faire des plays Mais insane tout simplement Donc entraînez vous hein, bien sûr sur le combo Entraînez vous sur le combo pour bien toucher tout ça Et l'idéal si vous avez pu poser vos tourelles avant C'est encore mieux pour des dégâts Maximaux évidemment Yo mais regardez, les, les montants de dégâts, est, le montant est insane hein. Mais après voilà, c'est si vous touchez 4 mecs, hein, bien entendu Donc voilà pour le build, gazleux on va dire gravito Qui est le build qui est joué par, par un de mes coéquipiers, Nyark Que vous connaissez peut-être si vous avez regardé les matchs ou les streams Très très bon joueur de gazleux Et au final, eh bien ça on l'a joué en compétitif et ça fonctionne très bien Maintenant, autre build donc, comme je le disais, il y a le robot gobelin Donc robot -gobelin, souvent en robot gobelin il y a plusieurs possibilités soit démolisseur, soit chasseur de gros gibier, donc à vous de voir, moi j'aime bien le démolisseur. La, le bouclier ou la trancheuse émotionnelle qui peut être très très forte, hein, la trancheuse, mais Et le bouclier est vraiment excellent. Au 7, soit euh, fusion gobelin, soit maître des explosions. Donc là je vais prendre euh, le maître des explosions, robot goblin Au 13, je conseille, en fait le build, quand on dit, c'est pas un build auto-attaque, parce que faut pas jouer tout sur l'auto-attaque, mais l'idée c'est qu'en fait le build robot goblin est un build un peu plus hybride, en mode auto-attaque plus tourelle. Donc c'est à vous de voir comment vous faites. Personnellement, j'aime bien justement au 13, les plans améliorés pour augmenter les tourelles. Les tourelles ça augmente aussi votre dépêche. Hein. De rien, vous voyez, poser posez une tourelle. Elle tape un petit peu tout. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Ça offre énormément de wave à ce niveau-là. Et au 16, soit la trucide aux tourelles, soit la surcadence. Et je vais vous montrer justement le trucide de tourelles. Si vous posez votre tourelle. Vous voyez, ça crée le petit laser. Ça... Je dirais qu'au 16 ça va dépendre. Est-ce que vous arrivez à placer vos auto-attaques facilement Si c'est oui, sur cadence, ok. Si vous n'êtes pas trop puni et qu'ils n'ont pas trop de quoi punir les, un, un, un assassin, enfin on va dire un assassin mêlé, à ce moment-là sur cadence c'est bien. Si à l'image d'un tral qui par exemple pourrait pas trop rentrer dans les dans les teamfights, ben à ce moment là peut-être qu'il faut mieux jouer sur le truc de laser, sachant que ça fait proc aussi euh, le slow, hein, euh, bien entendu. Donc là-dessus, c'est plutôt sympa. Et au niveau 20, ça va dépendre. Mais généralement, il y a le Mécador qui est bien, les attaques de base, qui augmentent l'armure de gaz de 10 points pendant 10 secondes jusqu'à un maximum de 30 points. Et elles infligent 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis étourdis ou ralentis. Donc euh, là, c'est vraiment pas mal. Vous comprenez aussi pourquoi le slow du coup au 7 peut être très fort. Sachant, sachant, sachant que c'est pas terminé, vous avez également la Pluie de débris. Qui réduit le coût en débris des tourelles sulfate de 1 et récupère 2 débris pour chaque débris ramassé. Donc en gros, ça vous permet de poser plus de tourelles. Qui dit plus de tourelles, dit plus de shield avec le niveau 4. Donc... Plus de tankiness, plus de tankiness, possibilité de mettre plus d'auto-attaque et donc plus de dégâts. Et enfin, il y a le lancer de bombe. Alors, le, pour le coup, ça serait plus sur un build gravito, mais la gravito améliorée est tellement forte que c'est difficile d'aller chercher le double stack de E. Euh, il manque un truc sur. Parce que la gravito améliorée est trop importante en fait. Vraiment trop fort. La gravito améliorée, c'est beaucoup trop fort. Donc, le lancer de bombe. Sur le papier, sur un build Gravito, ça peut être très fort si vous n'avez pas besoin de la Gravito améliorée, que vous arrivez à toucher tout le temps. Mais honnêtement, la Gravito améliorée, même dans tous les cas, vous avez une réduction de temps de recharge. Donc rien que la réduction de temps de recharge annule le double E en fait. Même si le double e est fort, hein, je ne dis pas, mais la Gravito améliorée est trop forte. Donc en robot, entre Mécador et plus de débris, ça dépend un petit peu de vos, de vos préférences personnelles. Voilà pour ce qui est du build robot gobelin Encore une fois y a, y a il y a des variantes, hein, je vais euh, remettre tout ça Moi personnellement en robot gobelin je talent. préfère jouer et ça Robot gobelin au 10 évidemment, plan amélioré euh, Trucido pour être plus safe on va dire Et, et au 20 plus de débris Voilà, ça, ça vous fait un truc un petit peu euh, Une espèce d'hybride auto-attaque Tourelle veux, Qui marche très très bien, qui marche excellemment bien et là vous voyez hein, c'est les dégâts euh, du DOT donc ça, ça permet de bien marcher, et vous avez euh, en gros un build un peu corps à corps, semi-mêlé, on va dire, avec ce, avec ce build. Et après, bon, vous avez un build un vraiment pour le coup totalement, pensez bien d'ailleurs à faire proc votre démolisseur si possible, Il un Il build un peu plus... Euh, d'ailleurs, après en tourelle, vous pouvez bien sûr prendre fusion goblin aussi. Hein. Euh, Robot gobelin et là par exemple, un build beaucoup plus sur l'auto-attaque principale, mais ça par exemple, c'est bien mignon. Mais ça ça marchera à bas hello et c'est tout quoi. parce que à haut niveau ça marchera plus hein. un gazleux il peut pas rester en permanence dans le teamfight hein. c'est pas possible, c'est pas possible Donc après bien sûr le problème ce qui peut arriver contre Gazleux surtout à bas niveau c'est que ça devient un Artanis Like hein. Comme il pose des milliards de tourelles ça peut devenir un Artanis Like Entre la sustain qu'il a entre les stuns ici et les tourelles avec les shields ça peut devenir une espèce d'Artanis où si les gens ne bougent pas, si les gens ne pensent pas à punir le gazleux, et juste à bouger, hein, juste bouger pour pas se laisser taper, eh bien le gazleux il va faire extrêmement mal. C'est un petit peu un mélange entre un Butcher et un Artanis. C'est à bas niveau, je pense que le build auto-attaque sera peut-être même potentiellement nerf. Ça ne voudra pas dire que le guide est plus à jour bien entendu. Mais peut-être, je pense que le build auto va être nerf parce que à bas niveau ça reste très, très efficace. Mais ce build est pas si ouf que ça en fait et le build par exemple gravito ou le build robot gobelin on va dire tourelle fonctionne très très bien même à Baélo comme à oello en fait donc voilà pour, pour ce que je vous conseille sur gazleux je pense d'ailleurs que à l'avenir ce qui serait intéressant pour Bli de Blizzard pour blizzard équilibré ce serait que la, le combo on va dire le bonus sur la gravito soit nerf 30% de dégâts supplémentaires pendant les 5 secondes avec la gravito par exemple que ça passe à 20% mais que les 10 points de pourcentage perdus soient mis de base sur les compétences Z et E parce que on est vraiment dépendant de la gravito pour que le E et le Z fassent très très mal Et ça c'est un petit peu relou donc peut-être ajuster comme ça à l'avenir Pour que les compétences de base fassent plus mal mais sans rendre le combo gravito trop fort Ça peut être le risque dans l'équilibrage de gazleux à l'avenir En tout cas voilà j'espère yeah, yeah euh, que euh, ce, ce guide vous aura plu et vous aura aidé Pensez aussi aux tourelles qui peuvent servir par exemple à dodge des... Euh, par exemple une liming qui veut vous tuer avec l'orbe Poser un, une tourelle, déjà il y a le shield qui va proc Mais en plus de ça... En plus de ça, eh bien, ça va intercepter par exemple un Stitches qui veut vous hook Hop, On pose la tourelle, la... le hook il touchera seulement la tourelle Pensez bien à ce genre de petites choses Donc voilà, pensez bien aussi à l'incensie Toujours important si vous l'appuyez, en plus vous entendez un bruit de tronçonneuse qui est incroyable Donc pensez-y, vous avez en plus en ce moment le médaillon mais peut-être que ça durera pas Mais le robot gobelin en incensie c'est très très fort Maintenant si vous pouvez sauver l'incensie en posant une tourelle par exemple sur un screenshot c'est toujours cool mais euh, contre un Variant Taunt, par exemple, on n'a pas le choix. Il faut claquer euh, l'Insensible. Donc est très très forte à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas euh, de liker, bien sûr, de partager tout ça. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des, euh, des observations supplémentaires, à les mettre dans les commentaires. Voilà, bisous. Travail terminé.